Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de ce Mastermind. Alors ici, on va s'occuper dans ce premier épisode de code, où on code vraiment, à euh, faire que l'ordinateur, en fait, choisit une combinaison. Euh, et euh, évidemment qu'elle s'affiche ici. Alors, elle est cachée par notre objet ici, euh, Mastermind, qu'on va d'ailleurs, pour les besoins ici euh, de la réalisation, décocher. On va désactiver dès le démarrage. Et euh, ça nous permettra de voir ici, en fait, au lancement de la scène, l'ordinateur doit être capable de choisir quatre couleurs. Donc, on va faire ça tout de suite. On va travailler surtout au niveau ici de l'objet Mastermind et de son slot. D'ailleurs, on va créer euh, un c -Sharp script qu'on va appeler Mastermind qui va être en fait un petit peu euh, toutes les opérations que euh, bah, le, le, le, le, le joueur, l'ordinateur doit effectuer. Donc on va l'attribuer à mastermind et on va tout de suite ici aller coder ça ensemble. Alors ce que je vais faire, je vais réduire un petit peu là, voilà, et mettre comme ça, ce sera un peu plus pratique. Donc on édite ce script, c'est parti, on va voir comment on peut opérer. Alors la première chose qu'on va euh, faire, c'est utiliser des variables. Alors pour ça, on va créer ici euh, alors des variables qui vont être publiques, comme par exemple ici le public sprite. Alors en même temps, je pourrais la mettre dans un champ sérialisé. Allez, on va faire des choses correctement que je pense pas que je vais devoir y accéder depuis l'extérieur et ça va être des sprites. En fait, on va utiliser, euh, on va indiquer nos sprites ici, nos couleurs de sprites. Donc il y aura yellow. Alors ce que je vais faire, je vais euh, les nommer. Oui, je vais les nommer comme ça: yellow, blue, red, euh, green, white et black. Il me semble, on aura nos six couleurs et black. Voilà. Donc là, on a nos six couleurs. Ensuite, on va devoir stocker euh, le code secret. Donc, le code secret, en fait, de, euh, bah, que l'ordinateur a choisi. Donc, on va euh, de nouveau... Alors là, on n'a pas forcément besoin, mais je vais le mettre dans l'inspecteur aussi. Donc, je vais refaire un champ sérialisé. On reviendra supprimer ça plus tard. Euh, donc, ici, ça va être string. On va être faire un, un tableau de chaîne, de caractères. Voilà. Pardon. Et on va l'appeler secret code. Alors, il va être privé, voilà, on va l'écrire comme ça. Et on va dire que c'est un nouveau tableau de chaîne de caractère qui va avoir une longueur de 4. Parce que, évidemment, ici, on va avoir l'index 0, 1, 2 et 3, ce qui nous fait bien une longueur de 4. Donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin aussi En fait, on va devoir mapper les couleurs en fait, de nos sprites vers un nom. Et pour ça on va utiliser un dictionnaire. Donc là par contre je vais le mettre en privé. Donc je vais mettre private et là je vais aller chercher le type dictionary. Qu'est-ce qu'il va contenir Donc là la, la première chose, la clé va être la chaîne de caractère, donc la couleur sous forme de chaîne de caractère. Et la deuxième chose va être le, un sprite, tout simplement, qui va euh, contenir le sprite qu'on a défini là-haut. Euh, et on va dire que c'est un new dictionary. Alors pardon, dictionary qui va être de type donc string sprite voilà et j'ai ici initialisé mon dictionnaire alors pourquoi j'ai fait une erreur parce que j'ai oublié de le nommer euh, donc je vais le nommer ici dico sprite voilà en fait ça nous permettra de mapper sur les sprites les noms en fait de parce qu'on va travailler ici avec des chaînes de caractères pour euh, les noms d'ailleurs vous allez comprendre tout de suite parce que ce qu'on va faire maintenant on va faire ça à l'awake wake ici on va tout de suite euh, remplir notre notre dictionnaire. Donc, on va faire dico -sprite .add pour ajouter un élément. Euh, on va dire par exemple ici que c'est yellow. Alors, j'écris tout en minuscule Les chaînes de caractères, je vais faire ça tout le long du jeu pour bien me retrouver. Et qu'est-ce qu'on va affecter en sprite Le yellow qu'on vient de mettre au-dessus. Alors, je peux pas le faire au moment de la déclaration parce que ici, justement, je dois les renseigner. Donc, je suis obligé de le faire à l'awake. Donc, évidemment, on va faire ça maintenant pour chaque couleur. Donc, il y en aura 6. 4 5 6 donc ici on va dire blue ici on va dire red ici on va dire green ici on va dire right et ici on va dire black et évidemment on va mettre ici donc blue en majuscule ici red en majuscule qui est mon champ ici qui va contenir mon sprite green voilà donc il n'y a rien de bien compliqué ici c'est de la définition right et ici, black. Voilà. Donc j'ai euh, ici défini les choses. C'est parfait. Alors maintenant ce que je vais faire avant d'aller plus loin, c'est retourner dans l'inspecteur pour assigner tout ce qu'il faut. Donc on retourne dans l'inspecteur d'Unity et dans Unity. On va regarder au niveau du script mastermind. Et on peut voir que ça attend bien ici. J'ai mon, mon secret ici qui est vide, c'est normal, mais ça attend bien mes sprite Donc je vais aller dans mon tableau de sprite. Enfin, dans mon dossier de sprite pardon. Et je vais affecter les sprites correspondants. Donc ici, yellow dans yellow. Black dans black. Et évidemment, ainsi de suite. White qui est ici. Il me reste red et green. Red et green. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir continuer. Alors, ce qu'il nous faut maintenant pour que ça fonctionne, c'est que l'ordinateur choisisse un, un élément... Euh, aléatoirement, donc c'est à dire qu'il doit euh, tout simplement ici choisir un code et on doit pouvoir afficher les couleurs. Alors comment va-t-on faire ça bah, C'est très simple en fait on va utiliser une fonction donc on va créer une fonction donc, qui va être publique, qui va renvoyer un tableau en fait qui va envoyer un tableau avec le code secret, donc on va utiliser ici array Alors, array il n'est pas disponible hormis si vous importez le namespace using unit euh, system, pardon on s'écharpe pour avoir accès à avoir accès à la classe array donc ici array voilà et on va l'appeler euh, get new secret code évidemment j'ai pas besoin d'arguments et ici on va bah, faire notre code alors vous allez voir que ça va pas être bien compliqué c'est de la logique hein. donc on va utiliser une boucle for et on va euh, utiliser euh, ici, bah, on sait qu'on a une, une longueur de 4, donc je vais directement le mettre en dur, hein, évidemment. Euh, et on va boucler en fait sur euh, les 0, 1, 2, 3. Et on va déclarer un hit rnd. Et on va dire qu'il est égal à, alors ici, euh, random range. Alors là, je ai pas accès parce que j'ai utilisé système. Donc faites attention, là, on va le préfixer random range. Voilà, c'est. Comme ça, Parce qu'en en fait, il y a un conflit avec random qui existe aussi dans la classe système. Euh, et donc, on va dire ici que minimum, ça doit être 0. Et le maximum, ça doit être dico sprite, mon dictionnaire, point euh, count. Parce qu'en fait, je veux utiliser euh, prendre un nombre aléatoire dans mon dictionnaire, en fait, sur la longueur de mon dictionnaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire que secret code, en fait, et je vais lui ajouter une valeur dans mon tableau en utilisant set value. Alors comme j'utilise la classe Arrêt, j'ai accès à tout ça. Donc cette value. Et ici je vais lui dire bon qu'est-ce que tu passes en premier. En fait, euh, bah, je vais devoir tout simplement mettre la, la couleur, et, enfin le, le, la clé de mon dictionnaire ici. J'ai besoin ici de savoir euh, ici euh, euh, yellow, blue, red. Donc en fait, je vais tout simplement faire ça. Je vais passer ici dico sprite. Point, et je vais chercher Element. Alors Dico Sprite. Element add. alors pourquoi je n'y ai pas accès? Hop, E L E. Alors, il faudra que j'apporte un nouveau namespace. Et il me semble que ça va être du link. Donc ici on va faire using euh, system.link. Voilà. Et je pense que maintenant je vais y avoir accès. Element add, voilà. Vous voyez bien que maintenant, grâce à l'import du namespace link, je vais pouvoir utiliser les fonctions de link. Et donc, euh, maintenant, ce que je veux faire, c'est en fait tout simplement donc, prendre l'élément qui, qui a été généré avec le nombre RND, le nombre aléatoire, et je vais aller chercher sa clé, pardon, point qui, la clé de mon dictionnaire. Euh, et ici, qu'est-ce que je vais mettre dans euh, mon dictionnaire Tout simplement, la valeur que je dois y mettre, c'est tout simplement ici, euh, i. en fait c'est l'index plutôt, pardon, la valeur en premier lieu et l'index en deuxième temps. Voilà. Donc, dans l'i, quand i est égal à 0, l'index 0 prendra e element rnd.ki. Donc, par exemple, s'il est égal à 0, et euh, eh bien, ici, je vais avoir yellow, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. C'est fait. Donc, on va avoir ici, comme ça, notre tableau de 4 couleurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire bah, Tout simplement, un return pour récupérer. Donc, on va faire un return du secret code. Tout simplement. Donc, ça, ça fonctionne. Par contre, je veux aussi que ça s'affiche à l'écran. Donc là, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire ici un transform, en fait je vais aller chercher, afficher les couleurs. Donc je vais faire un transform, transform.find, et je vais aller chercher en fait la colonne correspondante, donc c1, moi ici, euh, on les a tous nommés pareil, et je vais faire un get component de quoi bah, De son image. Alors là pour y avoir accès pareil, je dois importer le namespace unitingengine.ui. Hop, point UI. Voilà, comme ça j'ai accès maintenant au type image. Et une fois que j'ai donc son image, je vais chercher son sprite et je le définis tout simplement à dico sprite. Euh, ici, je vais prendre secret code en index et je vais aller chercher sa valeur. Donc, au lieu de faire un set, on fait un get value. Donc, get value. Alors, voilà. get value. Voilà. Euh, L'indice bah, ici, je le sais, ce sera de toute façon secret de code, c'est le premier, donc c'est 0 euh, et bah c'est tout. Je vais faire un toString string pour pas qu'il y ait d'erreur, voilà. Et j'ai ici rempli ma première transforme. Donc évidemment, je recommence l'opération pour C1, C2, C3. Donc je recopie, pardon, CTRL C, CTRL V, voilà. Donc ici ça va être C2, ici ça va être C3. Ici, ça va être C4. Le get component image passe reste pareil, sauf qu'ici, ça va être le tableau, l'index 1, l'index 2 et l'index 3. Voilà, donc ça, ça devrait euh, fonctionner. On a ici utilisé, comme vous pouvez le voir, notre tableau ici pour mapper les noms et les sprites, ce qui nous permettra d'afficher. Et comme ça, dans Secret Code, ici, quand on va chercher, générer un, un nouveau secret code, on en génère un nouveau. Et en plus, on met à jour le, le slot du mastermind. Je fais une transform file, rappelez-vous, parce que mon, euh, mon script ici est sur l'objet mastermind, sur le slot du mastermind. Donc on verra comment ça fonctionne pour la suite après. Alors maintenant, euh, ce qu'il nous reste à faire, c'est euh, bah, tout simplement appeler ça au démarrage. Alors pour appeler ça au démarrage, bah, on va devoir utiliser un, un autre fichier. Alors moi, ce que je vais faire, je vais euh, créer ici un empty. Et je vais l'appeler ici Game Manager. On va gérer ça de là. Je pense que ce sera un peu plus simple. Et ici, je vais créer ce script et je vais l'appeler Manager. Donc, évidemment, ce script, je l'affecte au Game Manager. Et je vais pouvoir maintenant utiliser euh, mon euh, Mastermind, ce qu'on vient de créer. Donc, qu'est-ce qu'on fait au dé on va utiliser une variable qui va être dans un champ serialisé. Donc, serialize field. Ici, pareil, elle n'a pas besoin d'être publique. Donc, il va être de type mastermind, qui est le nom de la classe que je viens de créer. Et je vais l'appeler mastermind avec un M minuscule. Comme ça, maintenant, j'ai accès à ça. Euh, bah, la seule chose qui me reste à faire, c'est tout simplement au start, aller dire maintenant mastermind. Et là, on va aller chercher get euh, new secret code, ce qui nous permettra maintenant d'avoir un code secret, c'est-à-dire qu'on va le récupérer en fait dans euh, la variable qui d'ailleurs doit être publique, parce qu'ici je vais en avoir besoin. Donc ici, vous voyez, il doit passer en public lui. Parce que justement, si on tourne dans le code, on va pouvoir par exemple faire dans la foulée un debug.log et dire euh, le code secret et et puis là, bah, je peux tout simplement euh, alors je vais aller à la ligne et je vais faire une boucle for each en fait. Donc for each. Alors var item dans quelle collection bah Ça va être mastermind. Et ça va être le secret code qui est un tableau. Et donc je vais faire un debug.log item à chaque itération. Voilà, ça suffira. Il nous reste maintenant à tester tout ça dans Unity, alors euh, on n'oublie pas, on vérifie bien au niveau du Mastermind, tous les champs sont bien, alors j'en ai un, je ne sais plus quel que c'est, euh, je pense que c'est au niveau du Game Manager, Oui, il faut renseigner le Mastermind pour pouvoir avoir accès. Donc, bah maintenant, on lance et on regarde ce qui se passe. Mais normalement, on devrait avoir nos couleurs qui s'affichent. Donc, on a bien ici une couleur. On peut voir que dans la console, j'ai bien ici le code secret est red. C'est bien ça la première. Green, white, white. Voilà. Et on peut voir que j'ai bah, ici deux couleurs possibles parce que c'est aléatoire. C'est dans le jeu. C'est comme ça. Il peut y avoir plusieurs fois. Donc là, c'est vraiment aléatoire. Donc, à chaque fois, on aura un code différent. Il peut y avoir plusieurs couleurs pareilles. Il peut ne pas y en avoir comme c'est le cas ici. Vous pouvez voir que c'est différent. À chaque fois qu'on va aller appeler euh, cette fonction... On Va avoir une nouvelle couleur et vous pouvez voir qu'à chaque fois bah, c'est le but recherché. Donc voilà on a réussi ici à créer notre système. on a maintenant le code euh, secret le à trouver qui est généré automatiquement par euh, l'ordinateur. Et puis maintenant, bah, on va pouvoir continuer pour voir comment on peut opérer pour déjà euh, bah, sélectionner euh, les slots, euh, renseigner les couleurs dans les slots. Ensuite, on verra comment on peut faire pour les étapes de vérification. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est un jeu qui demande euh, beaucoup de, à développer beaucoup de logique. Euh, Ce n'est pas très compliqué en soi à faire. Il suffit de prendre les bonnes choses. Alors là, j'utilise cette manière, mais euh, je suppose qu'il y a d'autres manières de faire. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être assez rapide à, à développer et assez clair. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans le troisième épisode qui va euh, arriver assez rapidement. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous dire si cette série vous plaît, à me dire, pardon, pas à vous dire, à me dire si cette série vous plaît parce que ça me permet de m'encourager. J'aime bien développer comme ça des, des, des petits jeux euh, basiques, ce qui permet comme ça vraiment de, de bah, développer ses compétences. J'ai d'autres idées, donc n'hésitez pas, après cette série-là, j'ai une autre idée. Euh, Proposez-moi aussi, mais quelque chose, en fait, euh, vous pouvez me faire des propositions, mais quelque chose qui ait des rapports un rapport quoi, pas quelque chose de trop gros il faut quand même que ça reste simple, des jeux assez simples pour pour ceux qui débutent enfin voilà, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode